Non, non, non. Nous, Nous allons vivre, vivre une très, une très très, très grande histoire d'amour Arnaud Demanche, bonsoir Bonsoir pourquoi je me présente, moi c'est oh, un homme, dans le jargon des cérémonies putassières, on pourrait dire que je suis une sorte de, de Gérard, de, de l'amour. C'est vrai, que... vrai que si je devais me définir, eh bien, eh bien, je dirais que je me sens un peu comme, comme une partie de mémorie hein, qu'on aurait proposée à un Alzheimer, à laquelle du coup, évidemment, personne ne participe jamais, ce qui est un peu dommage. Bref, je, je suis célibataire et ravie hein, de, de vous rencontrer. Non, mais je ne sais pas s'il faut que j'intervienne ou pas et d'autant plus ravi hein, que, bah, que même aussi physiquement hein, du fait de, de cet ascendant parabole hein, que vous donnez vos oreilles immenses, on ne le voit pas avec le casque elles sont cachées et de ce petit côté rachitique hein, comme parfois les hommes hein, qui malgré la puberté hein, conservent la musculature d'un enfant de 12 ans et bien, et bien de ce fait hein, vous, vous êtes une sorte de mix hein, entre la version jeune hein, de cet acteur américain aussi talentueux que, que flippant hein, qui est, qu est ce bon vieux Willem Dafoe et, et la version XS hein, de, de cet humoriste paraît-il aussi acide que talentueux hein, qui, qui est le sympathique et endurant Arnaud de sa mère. C'est ce... pas mal quand même. Bon, mal, ouais. Et bien malgré tout ça, c'est bah, quand même pas tous les jours hein, qu'on qu a la chance hein, de, de rencontrer un auteur, réalisateur et comédien de talent. Hein, qui, bah, qui après avoir réussi à berner un paquet de journalistes hein, en usurpant sur internet hein, l'identité du, du désormais liquide Jacques Chirac eh bien, eh bien, a réussi l'exploit hein, grâce à, à son petit ascendant langue de pute hein, de, bah, de ce Faire un hein, créa avec Frédéric Royer et Stéphane Rose ici présent à hein, la, la cérémonie des Gérards du cinéma hein, mais aussi de la télévision hein, ou plus récemment de, de la politique. Hein. Bref des, des soirées formidables hein, qui un peu comme celles de l'ambassadeur hein, sont, sont toujours un succès hein, et ce grâce au, au mauvais esprit et au foutage de gueule ambiant hein, puisque le but est de célébrer en grande pompe les les plus belles bouses de, de l'année un concept hein, aussi jubilatoire que, que sympathique hein, mais qui a probablement dû réduire à, à néant hein, toutes vos chances de collaboration future avec les Arthur et, et après Christophe une déception, hein, non. Donc, les mais oui, une déception, donc j'imagine on se remet très vite, hein. surtout parce que comme vous on a la chance d'avoir réussi à trouver un éditeur à qui refourguer votre grand livre des listes, un ouvrage original, aussi passionnant qu'évidemment totalement inutile, dans lequel on retrouve entre autres la liste des gens dont le nom est difficile à prononcer, la liste des endroits où il ne faut pas mettre le doigt, ou encore la liste des moyens utilisés pour... <rire> Pour faire pleurer un enfant. Hein. Bref, une idée, vous voulez aussi tordue que, que formidable, hein, et qui d'une certaine manière vous, vous rapproche de mon père, en fait, hein, dans le sens où, où je sais qu'à mon petit niveau, voilà, ayant été élevé hein, en région PACA hein, par un père hein, qui, en sa qualité de CRS, hein, et là, ça a toujours été aussi raciste que, que méthodique, et eh bien, eh bien, ça se fait, malheureusement, pour, pour mes petits amis, hein, sous so un ascendant babouchin, comme on dit, au Front National, et eh bien, je ne vous dire. Hein, que Je peux vous Dire que. Oui. Elle est bonne! Eh bien... bien, je. Eh bien, je... bien, je peux. Dire hein, que pour mes petits amis, hein, à son homme à bouche, la, la liste des moyens utilisés pour faire disparaître un corps de maghrébat en moins de 6 heures de mon père était là aussi longue que, que disponible sur demande. Et en parlant de, de finir au trou, justement, n'ayant hélas jamais réussi à trouver aucun homme hein, depuis de, de 13 ans hein, prêt à me laisser jouer avec sa PSP, comme on dit, eh bien, et chose, sachez que si l'amateur de bide qui est en vous n'a pas peur hein, de, de s'attaquer à un corps aussi désespéré que, que desséché, eh bien, et bonjour, à vous dire hein, que, que le chiffon de l'amour au en moi, serait absolument ravi à l'idée de, de pouvoir astiquer euh, votre Gérard. Pour cette petite confidence, hein, je, je vous laisse réfléchir à, à ma proposition. En attendant, Et sachez qu'après l'émission, eh bien, eh bien, j'irai tenter ma chance du côté du Virgin Megastore, eh bien, des, des champs Élysées, où l'ambiance est au dépôt de bilan. Donc, je suis moi. Le bâtiment vacant de l'amour au en on n'a qu'un souhait finalement, bon, celui de retrouver enfin un repreneur, comme on dit. Eh bien, eh n'hésitez pas